Chers traders et investisseurs, lundi 30 mars, bonjour. Alors les marchés ont bizarrement ouvert en hausse ce matin très tôt, mais se sont ensuite tout à fait logiquement retournés, euh, ce qui paraît normal étant donné les clôtures américaines de vendredi soir et les clôtures négatives également asiatiques de cette nuit. Alors la volatilité reste relativement élevée, mais les mouvements erratiques de ces dernières semaines ont disparu pour le moment. Les marchés restent bien sûr totalement corrélés aux victimes sans cesse grandissantes, en particulier aux états unis euh, du Covid-19. C'est bien normal, il n'y a donc rien de très nouveau et d'important qui s'est produit pendant le week-end. Nous suivons bien sûr les choses au jour le jour, pour ne pas dire heure par heure, et il est totalement hors de question, toujours, de prendre la moindre position de swing trading. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin 3 trades gagnants sur 3, accompagnés de 3 médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi aussi prolifique, nous vous, même plus, nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Et à demain